Bonjour. bonjour. On est euh, ici. Euh, vous, vous êtes candidat à l'élection municipale oui. sur une liste qui s'appelle comment Chauvigny au cœur. Chauvigny au cœur. Et euh, vous êtes euh, donc candidat d'une liste de gauche oui. qui fait un rassemblement de, euh, enfin avec un soutien de beaucoup de beaucoup de partis. Voilà, c'est une liste citoyenne qui a obtenu le soutien des. des... Cinq parties de gauche, PRG, PS, Europe Écologie, PG, PC. D'accord. Ouais. Ce qui est un peu une première euh, ici à Chauvigny. Localement, ou... oui, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une liste unique euh, à gauche euh, ici. Alors, il y a combien d'habitants à Chauvigny 7000 environ. D'accord. Donc moi, je suis parti euh, sur ce tour de France parce que je m'intéresse à une question qui est celle de la démocratie. Mmh. Euh, quelle définition vous donneriez à ce mot démocratie la définition classique, démos, kratos, le pouvoir au, au peuple. Mais euh, je crois que bon, la définition grecque est plus tellement valable aujourd'hui. On sait bien que la démocratie grecque ancienne, c'était le, le pouvoir à une certaine catégorie. C'est-à-dire que euh, les citoyens de la cité grecque, c'était uniquement les hommes euh, qui avaient un certain âge, qui payaient un impôt, etc. Donc on en excluait euh, les femmes, les non-grecs, euh, bon, beaucoup de gens. Aujourd'hui, on est sur une autre vision, mais ce qui pose d'autres problèmes également. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, à 18 ans, tout le monde est électeur euh, en France. On parle de plus en plus du vote aussi. des.. Euh, on peut voter aux élections municipales lorsqu'on est euh, citoyen européen vivant ou résident en France. On parle de plus en plus du vote aux élections locales des, euh, des populations étrangères vivant en France. Mais, euh, dans ce parallèle, c'est-à-dire au moment où on ouvre de plus en plus la possibilité du vote, hein, ce qui est une bonne chose, on voit qu'il y a aussi une, euh, une, une perte de ce vote, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes s'abstiennent, ne vont pas voter, s'abstiennent au vote blanc. D'ailleurs, j'ai vu ce matin dans la presse que euh, le vote blanc allait être reconnu après les élections municipales. Oui. C'est je... quoi les raisons de ce, ce vote blanc euh, qui grandit je crois que c'est très compliqué parce qu'il n'y a, a pas évidemment une seule raison. Mais je, je, je pense qu'il y a au fond un découragement et une perte de confiance dans les institutions, d'une manière générale. Pas forcément qui se répercute sur ce qu'on appelle le politique ou la politique, mais qui est une appellation que j'aime pas tellement parce que. Bon, il faut savoir distinguer les choses. Il y a 36 000 communes en France, donc l'aspect strictement politique dans une commune de, de, de 500 habitants, c'est un petit peu compliqué quand même. Mmh. Voilà. Donc euh, je, je crois qu'il y a une, une désaffection du monde politique en général, parce que c'est une désaffection des institutions qui semblent être aujourd'hui arrivées un peu à bout de souffle et, et plus fonctionner de manière adéquate avec les aspirations de la population. Mmh. Ici à Chauvigny, euh, vous avez, euh, comment est-ce que vous trouvez que la, la démocratie fonctionne à, à l'échelle de, de la ville, à l'échelle locale eh ben, Je crois qu'elle ne fonctionne pas du tout. Euh, vous êtes venu hier avec moi à une réunion de quartier. Vous avez vu comment les choses se passent. La municipalité présente ce qui a été fait comme travaux dans l'année dans le quartier, Alors les travaux qui, qui à la vie quotidienne, un trottoir ici, un poteau électrique là, etc. Donc les choses importantes dans la vie d'une municipalité, parce que c'est le quotidien des gens, c'est ce qu'ils ont en face d'eux quand ils sortent de chez eux. Mais en même temps, vous avez vu la manière dont les choses se passent. C'est-à-dire qu'il y a une présentation, il y a une grande table, et puis d'un côté il y a les habitants, de l'autre côté il y a les élus, et puis finalement il n'y a, a pas de porosité entre les deux. C'est vraiment étanche, les élus disent voilà ce que nous avons fait, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions, et puis c'est tout. Le dialogue se, se limite à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une, une prise en considération de l'aspect euh, responsable des citoyens. On ne leur dit pas, par exemple, « ben voilà, euh, Refaire un trottoir, ça coûte tant. » Est-ce que vous estimez que cette somme-là, euh, il faut que nous la mettions dans votre quartier sur le trottoir ou bien est-ce que vous avez d'autres propositions à nous faire pour travailler ensemble Il n'y a, a pas de démarche commune. Hum. Et alors, vous nous avez élus pour assumer une responsabilité ça c'est extrêmement important parce qu'effectivement quand on va voter c'est parce qu'on choisit quelqu'un pour assumer une responsabilité donc il, doit la, il, il a le devoir de l'assumer mais il a aussi le devoir de considérer que ce n'est pas seulement une fois tous les six ans qu'on lui accorde une confiance hum. c'est aussi dans une manière au quotidien de travailler avec les gens Du coup qu'est-ce que vous vous proposez euh, dans votre programme qui est euh... Euh, bouclé ou euh, presque, euh, d'après ce que, que j'ai vu euh, hier. Et euh, euh, qu'est-ce que vous proposez pour euh, justement avoir euh, une démocratie qui vive au-delà euh, de, euh, des échéances euh, électorales tous les six ans Je crois qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a d'abord, je, je disais qu'il fallait que les élus assument leurs responsabilités, je crois qu'il y a d'abord une responsabilité au quotidien, dans le rapport à la population. Quand quelqu'un vient à la mairie, le maire doit pouvoir le recevoir. Pas forcément immédiatement, bien entendu, mais ça chacun l'entend, mais rapidement. Quand un citoyen écrit une lettre, il doit obtenir une réponse. Vous avez hier une petite dame qui disait euh, « Nous sommes le... » Je sais plus quel jour on est, le 10, ou quelque chose comme ça, le 12 février. « J'ai écrit le 23 septembre, je n'ai jamais eu de réponse. Euh, » Je pense que si on veut redonner un peu de confiance aux citoyens et si on veut leur redonner le, le sens de l'action commune, il faut commencer par les respecter et donc à les recevoir le plus rapidement possible et répondre déjà au minimum à leur courrier, leur téléphone, leur mail, etc. rapidement. Mm. Ensuite, il y a des solutions qu'on euh, qu qu connaît, c'est-à-dire mettre en place des conseils de quartier. Il y, a, il y a des villes dans lesquelles les conseils de quartier fonctionnent très bien. Par exemple, avec une co-présidence entre un élu mm. et un habitant du quartier. Et euh, moi j'aimerais bien que cette, cette idée de coprésidence entre un élu et un habitant du quartier ce ne soit pas forcément un élu adjoint. Parce que vous savez, il y a aussi un problème de fonctionnement, c'est que euh, vous avez dans un conseil municipal les adjoints et les conseillers délégués, qui vont qui bossent au quotidien, et puis il y a les conseillers municipaux euh, qui n'ont pas de délégation et qui au fond viennent pour lever la main une fois par mois au conseil municipal. J'aimerais bien que justement cela soit beaucoup plus impliqué aussi dans le travail, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas de délégation, parce qu'évidemment chacun ne peut pas en avoir, qu'au moins ils aient un rôle à jouer dans cet aspect démocratique de relation avec la population. Donc confier peut-être ces coprésidences de conseil du quartier à des élus sans délégation. Et puis euh, déterminer avec la population le, ce périmètre des quartiers. Le périmètre d'un quartier, ce n'est pas forcément le bureau de vote, ça peut, ça peut être un petit peu variable. Et puis faire en sorte que euh, le, le, le choix de ce responsable du conseil de quartier soit pas une désignation par le maire. C'est le cas actuellement. Aujourd'hui, oui. les délégués de quartier sont désignés par le maire. Oui. Ce n'est pas un fonctionnement extrêmement démocratique. Donc, voilà Elle est plus sur une participation comme ça. Et du coup, le rôle de ces conseillers de quartier, ça serait, ça serait quoi Et le, les outils ou les méthodes qu'ils peuvent utiliser, ça serait quoi Alors, Je pense qu'il y a d'abord une forme d'information. Le, le, le conseiller de quartier, on va dire, le délégué de quartier, il n'a pas seulement comme rôle de récolter les doléances euh, du, du trottoir qui va mal, de, de l'arbre qu'il faut couper. Il a aussi le, le, comme rôle d'informer de ce qui se passe contre la, la, la population et la municipalité. Et euh, d'animer de, de, ce conseil de quartier, par exemple, euh, de, de, de, dire, de, de déterminer le moment où une réunion est importante. Euh, Peut-être, pourquoi pas imaginer ça, ça c'est une proposition qu'on peut faire, et puis on voit quelles sont les, les, les attentes, une sorte de budget par quartier, pour un certain nombre d'éléments. Si on regarde dans un budget municipal, on voit que globalement, on peut estimer la somme de petits travaux quotidiens qui sont, qui sont mis dans chacun des quartiers, et donc, pourquoi pas accorder une part de cette somme-là à la, à la discrétion, mais au choix des habitants du quartier. Mmh. Les uns vont dire, il faut que... Euh, mettre un stop ici, les autres un petit rond-point là, mais voilà que chacun ait dans, dans, dans cet état d'esprit, qu'il ne vienne pas avec ses doléances, mais qu'il vienne avec des propositions et qu'on discute ensemble pour voir laquelle est le meilleur. Au-delà des conseils du de quartier, il y a d'autres euh, instances, d'autres outils, d'autres méthodes que vous souhaitez utiliser pour, euh, d'une part, avoir une transparence nécessaire à la démocratie et puis même une participation des, des citoyens à la vie de la, de la ville Oui, alors... Déjà, il y a aussi un élément qui est important, c'est que le, cet aspect de participation démocratique, ça ne se décrète pas. Mm. Ce n'est pas parce qu'un maire arrive, ou arrivera en mars 2014 qu'en avril 2014, il y aura une forme de démocratie vivante qui va être mm. mise en œuvre Donc déjà, il y a un travail d'accompagnement pour expliquer les démarches, pour montrer comment les choses avancent, euh, pourquoi pas en discuter, faire des... des, des Utiliser un certain nombre d'outils et de méthodes, théâtre-forum, des choses comme ça qui permettent aux gens de comprendre comment on peut entrer dans la participation parce que je pense que c'est pas parce qu'on va dire, on, on crée un conseil de quartier qu'on va avoir 100 personnes à la porte qui vont dire nous on veut en faire partie. Ouais. Je, je pense pas que ça marche comme il y ça. Une il une faut une culture euh, aussi de la participation qui se travaille. Il voilà, faut commencer déjà par cet élément-là. Donc pour ça il y a des outils pour pouvoir les utiliser. Il y a aussi ce qu'on appelle l'agenda 21 qui est aussi un, un moyen de se donner dans le temps des outils de participation sur des grands projets de la ville. Si on a comme projet de, de construire une école, si on a comme projet de faire des halles, si on a comme projet de réhabiliter le gymnase, il faut pouvoir dialoguer et discuter avec l'ensemble de la population mais aussi plus particulièrement avec les gens concernés. Si on parle d'un gymnase, il faut aller voir les clubs de sport, il faut aller voir les, les, les profs de sport qui utilisent ce gymnase, les clubs, enfin bon, voilà, mm. et, et euh, élaborer les choses comme ça, pas arriver avec un projet, puis euh, voilà, c'est prêt, la concertation c'est maintenant, on a une heure pour que vous nous donniez votre avis, mm. donc il euh, y a ça, après il y a aussi je crois un élément important, parce que vous avez prononcé le mot, de transparence dans la vie municipale, pour ça je... On a imaginé un petit peu de, de créer, à l'image des conseils économiques et sociaux euh, et environnementaux régionaux, une sorte de conseil économique, social et touristique mm. euh, euh, municipal. Donc qui soit composé euh, de, de façon paritaire, de la même manière qu'est composé le CESR, mm. et qui ait comme, euh, comme objectif mm. d'émettre un avis sur les politiques publiques municipales, à la sur le budget mais aussi sur les grandes réalisations, sur les projets et euh, un avis en amont et un avis en aval, c'est-à-dire en amont dans le sens d'une concertation, voire d'une co-conception quand c'est possible, et ensuite euh, de, de, de rendre un avis sur l'exécution des politiques publiques. Mmh. Parce qu'il n'y a pas que euh, ce travail-là de concertation et de participation. Quand on parle de démocratie, on pense souvent à ce qui se passe avant le projet, comment on implique les gens dans la conception mmh. du projet mais il y a aussi la mise en œuvre d'une politique publique, sa réalisation et son évaluation. Comment est-ce qu'on évalue au terme d'un an, de deux ans, mmh. telle ou telle politique publique pour voir si elle convient et comment on peut l'adapter si elle ne convient pas. Donc cette instance, c'est une instance... Euh, euh, comment sont, sont, sont sélectionnés les, les membres C'est une instance indépendante, un, des, un budget propre enfin, comment, comment ça fonctionnerait Alors, Il n'y a pas forcément besoin d'un budget énorme ouais. dans ce genre de fonctionnement, parce que l'idée est de... de, de mettre ensemble là une représentation de la vie qui ne soit pas la représentation politique. Donc, le tissu socio-économique, associatif, entreprise, <coughs> salarié, de, de la même manière que fonctionne le, le CESR, mm. il y a une représentation syndicale, par le syndicat mm. du patronat, syndicat de, de, de salariés, mm. euh, monde associatif, etc. Donc de la même façon, alors évidemment, le premier départ, il faut donner l'impulsion, donc on va chercher des gens en leur disant, voilà, est-ce que tu veux participer mmh. Mais après, il faut que le fonctionnement se, se mette en œuvre comme ça. Au niveau du budget, c'est parce enfin, il n'y a pas besoin d'un énorme budget. Il mmh. suffit que de, des gens se réunissent, regardent les politiques publiques et les évaluent. Donc euh, voilà, il y a un petit budget de fonctionnement, de, de secrétariat basique, mmh. mais il n'y a pas de... Ouais. OK. C'est une mesure qui me semble importante parce que euh, voilà, c'est aussi euh, montrer euh, que le budget de la commune, que ses réalisations ils euh, peuvent être expliquées publiquement. On peut aussi par exemple imaginer, avant le vote du budget, à la période du débat d'orientation budgétaire, de faire une présentation de ces orientations budgétaires au président des associations de la ville. Une ville comme Chauvigny qui a 7000 habitants a plus de 100 associations, donc il y a un vrai tissu riche. C'est aussi une manière de Donner de la transparence mmh. dans l'action publique. D'accord. Ça fait déjà pas mal de choses. Il euh, y a, a d'autres outils ou d'autres euh, projets comme ça euh, qui vont dans le sens de la démocratie que vous avez dans votre programme bah, euh, Déjà, conseil de quartier, agenda 21, conseil économique et social, mmh. euh, présentation du budget aux associations. Bon, voilà. J'ai l'impression que derrière, il y a aussi cette idée de dire que ce n'est pas uniquement des, des outils et des méthodes, mais c'est aussi une posture d'ouverture, d'explication, de pédagogie, d'être bah, à l'écoute aussi. Je pense que c'est une manière de concevoir son rôle d'élu, avant tout. Mm -hmm. L'élu, c'est certes le représentant de la population, tant qu'il assume cette responsabilité, mais il n'est pas un représentant euh, éloigné, qu'on ne voit pas, euh, qui est dans son bureau une fois par semaine et qui, euh, du haut de son bureau, euh, voilà qu'on soit, enfin, qu oui. soit les choses et puis qu'on sent à des audiences de temps à autre, voilà, c'est un rôle un peu différent, quoi. Alors, si on s'écarte maintenant du, de l'échelle municipale, euh, pour euh, aller à une échelle plus large, j'ai l'impression qu'en France euh, ou en Europe même, on est un peu dans une crise de, démocratique, dans une crise de confiance de, des citoyens envers... Euh, ce qu'on appelle le politique, moi non plus j'aime pas le terme parce que j'arrive pas trop à voir ce qu'on peut mettre dedans. Mais, euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a quand même une, une sacrée crise de, de confiance qui a l'air d'émerger. D'après vous, d'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on peut résorber ça bah, Ça, ça me semble assez compliqué parce qu'il y a deux élections très proches l'une de l'autre qui, qui arrive ici. Il y a trois élections en 2014 en fait. Parce qu'il y a les municipales, les européennes et on oublie souvent les sénatoriales un petit peu différente. Ces deux premières élections, les municipales et les européennes, en fait on peut constater que c'est bien souvent, et je pense que ce sera le cas, celles où les citoyens vont le plus voter, à savoir les municipales, et celles où ils vont le moins voter, à savoir les européennes. Je pense que c'est parce qu'on est en train de, de, de changer de modèle. Alors, qu'on qu soit d'accord avec ça on ne serait pas d'accord avec ça. Je, je, je pense qu'on constate qu'aujourd'hui, il y a une, un changement de, comment dire, de plan. Traditionnellement, en tout cas, c'est comme ça que la République française s'est construite. Il y avait trois niveaux, l'État, le département et la commune. Et c'était globalement les trois niveaux sur lesquels fonctionnait l'ensemble des institutions. Aujourd'hui, on constate que ces trois niveaux sont maintenus, mais qu'à ces trois niveaux-là, ce sont... Ajouter, voire parfois substituer, trois autres niveaux un peu différents, l'Europe, la région et l'intercommunalité. Et et l'imbrication de ces deux triptyques, je pense que la population ne le comprend pas complètement. Parce qu'il n'est pas forcément expliqué ou parce que ça semble plus éloigné. L'intercommunalité est plus éloignée que la commune. Dans le milieu rural, on constate aussi beaucoup de querelles de clochers. Vous avez des maires qui sont vice-présidents d'une intercommunalité, mais qui vont vous dire que c'est d'abord leur commune et puis pas celle d'à côté. Alors qu'on est cliqué dans une même communauté de communes. Le niveau régional n'est pas toujours extrêmement bien identifié, quoique ça avance un petit peu aussi. Et puis alors le niveau européen, voilà, complètement lointain. Et alors du coup, ça voudrait dire que. Moi, je, je constate aussi ce flou et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de citoyens qui ne vont pas voter, ils me disent, bah, moi je comprends rien, ça a l'air compliqué, c'est on parle souvent de mille feuilles, etc. cest euh, à dire qu'il faudrait supprimer des, des strates, en remplacer. Les... Je, je suis pas sûr qu'il y ait un mille feuilles, à vrai dire. Je suis pas sûr qu'il y ait un mille feuilles territoriales Il y a effectivement, voilà. Euh, Il y a au moins un, un, un six feuilles, quoi. Un double niveau local, commune, intercommunalité, un double niveau territorial, département, région, et puis la strate euh, État-Europe. Voilà. C'est pas si compliqué que ça, finalement. C'est pas si compliqué que ça, sauf qu'il y a des habitudes. Voilà. Là, déjà, au municipal, il y a une modification. On va voter de façon directe pour les conseillers communautaires. Je pense que ça peut rapprocher la communauté de communes de la vie des citoyens. Après, effectivement, il y a cette strate département-région, où on se rend compte qu'avec la modification pour les élections cantonales qui vont lieu l'an prochain, euh, il y aura peut-être... Euh, on va peut-être vers une suppression des départements. Euh, je pense que le problème n'est pas de savoir s'il y a un département, s'il y a une région, s'il y a une commune ou une intercommunalité. Je crois que le problème est de bien définir les compétences des uns et des autres hein, et de ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de compétences que chacun peut assumer. Il y en a très peu à vrai dire déjà, c'est relativement bien défini, mais vous avez des, des, des, des niveaux de compétences comme le, la, la culture, le sport, etc. qui peuvent être partagés. Ce qui fait qu'une euh, association ou une entreprise aller chercher une subvention euh, au département, à la région, euh, en plus de la chercher à l'Europe et de... Euh, hein, et et le, le, la complexité c'est qu'on se rend compte que ces niveaux, ces différents niveaux qui ne sont pas hiérarchiques puisque chacun est indépendant, mais Ces différents niveaux, ces différentes portes vers lesquelles on peut aller frapper, finalement sont extrêmement en lien et souvent en concurrence politique, qu'elles soient ou non dans la même majorité par ailleurs. Et, et, et une même personne va aller demander une subvention, comme vous le dites, au département ou à la région, sauf que la région va vous dire je subventionne à hauteur de 40%, à condition que le département ait donné 20%, et si la commune de son côté en donne 50%, vous voyez Donc il y a. Là, là c'est de plus en plus difficile à comprendre. Alors, qui subventionne à quelle auteur, euh, pourquoi, etc. Et je pense que c'est dans cette, euh, cet imbroglio administrativo-technique euh, qu'on ne comprend plus. Mm. Et puis, euh, on ne sait plus euh, finalement l'élu, qu'est-ce qu'il fait maintenant. Vous savez, euh, vous avez beaucoup d'élus finalement qui ne savent pas non plus exactement euh, à qui de demander quoi. Mm. Alors, il y a autre chose que j'entends beaucoup, c'est finalement que les élus ont plus le pouvoir de changer grand chose et que le pouvoir est beaucoup plus dans les sphères financières, auprès des les grosses entreprises internationales, auprès du monde de la finance. Est-ce qu'aujourd'hui est qu un élu peut quand même agir et, et même s'il peut quand même agir à une échelle locale Comment faire pour que la démocratie euh, prenne le pas sur, euh, sur ce, cette finance euh, internationale, mondialité ah, Moi je, je, je suis toujours gêné quand j'entends euh, en particulier justement des élus dire euh, « l'élu ne peut plus faire grand chose » et on l'entend beaucoup, on entend beaucoup de gens qui euh, utilisent cet argument pour s'excuser se, pour de ne pas le faire. Euh, en réalité ça me gêne parce que si... Si on pense qu'un élu ne peut pas faire, il bah ne faut pas être candidat. Enfin, dire, euh, voilà. euh, si on est candidat à une élection, c'est parce qu'on pense qu'on a encore la possibilité de, de faire des choses, de modifier des choses, etc. Qui y ait une influence de l'économie, de la finance, hein, C'est pas nouveau. Enfin, je dire, depuis le XVIIIe siècle, et même, même probablement avant, il y a une forte influence de la finance sur le, le monde euh, politique à part monter remonter à l'influence des, des Templiers sur Philippe Lebel ou l'influence des banquiers Lombards sur le choix du pape, enfin vous voyez, c'est pas, pas nouveau cette, cette difficulté-là. Aujourd'hui elle est plus marquée parce que le monde est moins vaste qu'il était, les choses se sont rapprochées avec les moyens de communication, avec tout, on, on sait en temps réel ce qui se passe au Japon, en Russie, aux états unis ou en Australie, donc euh, on a le sentiment que les choses sont un peu plus mondialisées, et elles le sont. Cela dit, euh, l'élu et en particulier le calme, je crois, a encore les moyens d'agir. Je pense que face à ça, la réponse est de repartir précisément depuis la strate la plus proche de la population, mmh. c'est-à-dire la commune. Justement. Et que c'est à partir de là, de la commune, et du lien direct avec les gens qu'on peut commencer éventuellement, sinon à inverser une tendance, du moins à faire en sorte d'ancrer de, de, beaucoup chose que j'entends beaucoup, c'est finalement une espèce d'appel à une démocratie plus directe. J'entends parler de tirage au sort, j'entends parler de référendum d'initiative populaire, ou de faire plus appel à des référendums, ou à des votations citoyennes comme en Suisse, ou, alors avec, on voit ce que ça donne en Suisse en ce moment, mais euh, est-ce que ça c'est euh, des outils vers lesquels il faut qu'on aille plus, euh, ou au contraire c'est un peu dangereux, populiste et euh, risqué Tout dépend comment c'est utilisé, et à quelle fin on le fait. Si on utilise une votation comme celle qui a eu lieu en Suisse ou d'autres, si on utilise une, une votation parce qu'on a déjà un petit peu des sondages qui nous donnent les tendances et qu'on veut se disculper de faire ou de ne pas faire, je pense que c'est démagogique. Je, je, je pense que si on avait fait en 81 un sondage, il n'est pas évident absolument qu'on ait supprimé la peine de mort. Donc, je pense qu'à un moment donné, un élu doit aussi avoir, le, le, avoir une, une position de responsabilité et de, de, de vision et dire ben voilà, là, je, je pense qu'il faut faire ça. On supprime la peine de mort, on, on, on autorise l'avortement. Enfin, voilà, ça c'est. On, on le voit aujourd'hui sur la question de l'avortement. Ce retour en arrière qu'il qu y a montre que si on faisait un sondage, si on faisait une, une votation, je ne sais pas quel serait le résultat. Et si on utilise les vocations pour dire ben « voilà on, on connaît le résultat et on a envie de, de, de le faire et on se donne un prétexte », c'est pas la peine, il faut que l'élu ait aussi le courage de ses idées et que vraiment, il assume ses responsabilités. Maintenant, s'il s'agit, là encore, au niveau le plus, le plus euh, non pas le plus bas, mais le, le plus noble, le niveau local, on utilise ça sur des projets. Je pense que ça peut être intéressant. Vous savez, un, un, finalement, un référendum, c'est oui ou non, donc tout dépend comment la question est posée. Mmh. Et puis, je veux dire, on a, on a quand même en France une expérience d'un référendum où la majorité a voté non et où finalement ça a été oui quand même. C'est constitutionnel européen. Oui. C'est compliqué de dire, de dire à une population, vous avez voté non, mais finalement ça sera oui. Parce que vous n'avez pas compris. Mmh. Euh, comment derrière ça on peut revenir à fonctionnement démocratique et dire aux gens que si, si, un référendum, ça a du sens. Ouais. Quant à l'initiative populaire, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Bah, J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on a par exemple en Europe, qui s'appelle l'initiative citoyenne européenne, où euh, quand il y a un certain Coran, un certain nombre de personnes qui, euh, euh, qui demandent, euh, bah, euh, je sais pas, qui signent une pétition ouais. euh, pour... Euh, pour poser une question à tous les, à l'ensemble des Français, ça, non, en fait, ça déclenche un référendum, mais qui n'est pas d'initiative l'initiative politique, et est d'initiative oui. de certains citoyens. Je pose cette question. Oui, pourquoi pas Je, euh, Ça dépend. J'ai vu l'autre jour, avec un peu d'humour, qu'il y avait une, une pétition qui, aux États-Unis, avait réussi à obtenir le quota pour que la question soit posée euh, au gouvernement américain pour euh, enlever la carte de séjour de Justin Bieber. Par ça dépend quelle question est posée ou quelle initiative. L'Europe, Le... puisqu'on parlait du traité constitutionnel européen, est-ce qu'elle fonctionne bien démocratiquement et est-ce qu'elle pourrait mieux fonctionner ah, J'en sais rien. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Comment est-ce que l'Europe pourrait mieux fonctionner Oui, euh, certainement que l'Europe pourrait mieux fonctionner. Je pense qu'aujourd'hui démocratiquement, c'est très compliqué parce que on vote pour des députés européens sur des très grands territoires. Mm. Ici, on a quand même deux régions. Les députés européens dans notre secteur, c'est pour être clair, pays de la Loire. Donc, c'est quand même assez assez grand. d'Angoulême à Laval, il y a quand même une différence voilà, territoriale. Et puis de, de, de, de la Roche-sur-Yerou. Je vous dis, il y a aussi. Euh, et je ne sais pas si les, les, les gens qui habitent ce territoire savent d'abord qui sont leurs députés européens, savent ce qu'ils font au Parlement européen, et euh, voient bien la différence entre le Parlement, la Commission, enfin, euh, le, le rôle des États membres, etc. Je pense que, de ce point de vue-là, un des problèmes, c'est comme celui du millefonds territorial dont vous parlez, je pense qu'un des problèmes, il est qu'on a oublié que les institutions ne sont pas des limites géographiques dans lesquelles on a une des actions, mais d'abord des représentations de gens qui y vivent. Euh, J'ai beaucoup dans le département entendu de critiques, notamment de la droite d'ailleurs, sur le découpage cantonal, qui est à nouveau une nouvelle forme de découpage. Alors les uns disent, ah bah oui, mais vous voyez, on oublie la ruralité parce qu'on a mis telle ville avec telle autre, etc. Bah, absolument rien à voir. Mais on a oublié qu'à l'intérieur de ces cantons, de ces communes, de ces trucs, c'est d'abord des gens qui vivent. C'est pour ça que la commune est l'élément basique. Parce que c'est d'abord là où on vit. Quand vous demandez à quelqu'un euh, « tu es d'où ?», il commence d'abord par donner le nom de sa commune. Il ne dit pas « je suis de tel canton, je suis de tel département, je suis de telle région ». C'est d'abord ça qui compte. Donc c'est l'élément fondamental. Au niveau de l'Europe, c'est pareil. Euh, il n'y a peut-être pas assez de sentiments d'appartenance à une communauté européenne. Mmh. Voilà. Au-delà de du sentiment d'appartenance, les institutions, euh, voilà, est-ce que, est que ça fonctionne bien Moi, j'entends pas mal de critiques. Enfin, les gens qui réclament une Europe plus politique, une Europe euh, euh, qui soit pas uniquement un, un, un, un lieu de libre de, de circulation des, des, des personnes, enfin un espace économique, mais qui soit plus aussi un espace Démocratique et politique euh, pour avoir une gouvernance aussi et peut-être mieux comprise Franchement, là, je ne sais pas. Je... Oui, mais est-ce qu'une Europe politique suffirait Je ne suis pas sûr. Là aussi, est-ce que c'est. La... la détermination politique se fait aussi sur la détermination d'un peuple euh... Il faudrait peut-être d'abord commencer par construire la cohérence culturelle et sociale d'un peuple européen. Mm. Et qui se, pourrait se retrouver dans ensuite une construction politique. Mm. Et euh, ce, qui, ce qui serait au fond ce que je dis là, c'est un petit peu l'opposé complet de ce que dit Marine Le Pen quand elle dit l'Europe le, c'est pas bien parce qu'il faut que chaque nation soit indépendante. Parce que chaque peuple a une spécificité. Je pense qu'on peut se sentir allemand, français, tchèque, espagnol ou italien, et en même temps avoir l'idée d'une culture d'un peuple européen. Et alors en termes de... si je continue mes questions sur les, les institutions, mais à une échelle nationale, est-ce qu'aujourd'hui la Vème République telle qu'elle existe euh, doit être euh, modifiée ou pas tout le monde constate qu'il y a effectivement un essoufflement des institutions de la cinquième. Certains revendiquent un passage à de sixième. Le problème, c'est que comment on passe de l'une à l'autre Qu'est-ce qu'on fait pour passer de l'une à l'autre Est-ce qu'on réunit les, le, le Parlement à Versailles pour décider d'écrire une nouvelle constitution, mais au final, on aura fait la même chose C'est-à-dire qu'on va passer de 5 à 6, mais sans avoir modifié grand-chose, comme on est passé de 4 à 5 juste en modifiant... Quelques noms, on est passé du, du Conseil de la République au Sénat, et puis voilà. Mais en modifiant surtout les, les, euh, dire, les représentations politiciennes. Quoi. Puis, il y a quand même euh, Mais, des régimes plus parlementaires qui existent. Aujourd'hui, nous on est plus dans un régime euh, présidentiel, on a un exécutif fort dans un parlement. Oui, je sais pas. Il y avait peut-être d'autres euh, systèmes à inventer. Oui, certainement. Mais justement, comment on fait mmh. C'est euh, Comment, enfin, qui est-ce qui va décider de ce passage Est-ce que ce sont ceux qui aujourd'hui euh, sont élus de ce système qui vont dire nous nous dépossédons nous-mêmes de tout pour euh, construire autre chose Je ne sais pas. Il y a une fable de La Fontaine que j'aime bien parce que je trouve qu'elle est tout à fait représentative de l'action politique. Je ne me souviens plus du titre exact. je crois que c'est le conseil tenu par les rats. Ce sont des rats qui euh, tiennent conseil parce qu'ils euh, n'arrivent plus à sortir de leur euh, tanière, parce qu'un chat se trouve à la sortie, et qu'ils euh, sont obligés de guetter le passage du chat pour sortir, etc. Donc ils ont un problème de société, finalement, ces rats. Que, que, comment on fait Donc ils réunissent un grand conseil avec l'ensemble de, la, de la, la société des rats, et puis ils trouvent une solution. Ils trouvent une solution formidable qui convient à tous. Extrêmement démocratique pour le coup. Il suffit d'attacher un grelot au cou du rat, comme ça on saura à quel moment du chat, du chat, pardon, on saura à quel moment le chat passe. Donc tout le monde est très heureux, on a trouvé la solution, démocratiquement. Et puis il y a un rat qui lève la main dans le fond de l'Assemblée et qui dit oui, mais qui ira attacher le grelot voilà. Je pense que c'est, à mon avis, c'est très représentatif du fonctionnement politique. On a des solutions, mais qui va vouloir aller attacher le grelot au cou du chat Alors, il y a un autre sujet moi, qui me m'intéresse beaucoup, c'est celui du numérique, d'Internet et de mmh. tous ces objets connectés qu'on voit apparaître de plus en plus dans nos vies, qui changent la manière qu'on a de travailler, qu'on a de s'informer, de communiquer les uns avec les autres. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi changer la manière dont euh, la démocratie euh, s'organise et dont la politique fonctionne Probablement, puisque de toute façon, ça impacte euh, tous les niveaux de notre vie. On a des téléphones euh, qui sont des, des mini ordinateurs, on a euh, chez nous, effectivement, toutes sortes d'objets connectés. Donc, il me semble évident qu'il euh, y a une nécessité d'utiliser cet outil-là. Il faut le prendre, évidemment, comme un moyen et pas seulement comme une fin. Et, euh, donc, pour, pour cet aspect-là, euh, ça peut être intéressant. Bon, je sais que, par exemple, je trouve qu'une petite ville comme Jovenie, qui fait 7000 habitants euh, et où euh, vous avez des secteurs où il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à recevoir la télé, Bon, avant de leur dire on va passer au numérique, il faut commencer par avoir les étapes les unes après les autres. On est dans, moi je suis on est ici chez moi, mon téléphone portable ne passe pas. Mmh, le mien non plus, et, ouais. et on n'a pas réussi à trouver de connexion internet. Et ça. la <rire> connexion internet, est en 512K, étendue, euh, mmh. voilà. Donc déjà il y a cette fracture numérique entre les territoires qui me semblerait important à résorber. Mmh avant de vouloir utiliser l'outil parce que si on considère l'outil numérique comme un outil de, de, de dialogue démocratique en disant aux gens ben voilà, « exprimez-vous sur réseaux sociaux, sur, sur un site dédié à la démocratie locale, etc. Ben » il faut que tout le monde puisse s'y connecter déjà. Mmh. Au départ. Mmh. Donc je pense que le premier élément, c'est ça faire en sorte que l'ensemble des territoires euh, du, du pays puissent avoir le, le, sinon le même degré de connexion, du moins des connexions Convenable, suffisante pour tout le monde. Ouais. C'est, à mon avis, un premier élément. Quoi, un élément. Okay. Alors, j'ai un exercice que j'aime bien aussi, qui est qu de partir d'une feuille blanche. On a vu qu'on a, a repéré plein de problèmes, plein de choses qui n'allaient pas, plein de choses, plein d'idées. Euh, si on essaye de donner une cohérence à tout ça en se disant, euh, ben, en partant d'une feuille blanche euh, pour inventer un, un modèle idéal, une démocratie qui fonctionne bien, qu'est-ce que vous dessineriez si demain on vous demandait à vous de dessiner un modèle qui fonctionne bien Du local au global Je ne suis pas très fort en dessin. C'est moi qui vais <rire> <rire> euh... Un modèle à quel niveau Un modèle de fonctionnement communal, mondial euh... ben... L'idée c'est que ça soit du local au global, donc on peut commencer par la commune et après le monde, euh, ou on peut partir du monde, ou partir du citoyen, ou partir de. Euh, ça peut être dessiner des institutions, euh, ou géographiquement redestiner des, des territoires avec leur organisation. Euh, on est sur une feuille blanche, donc euh, où il y, y a certains qui partent dans des choses très, euh, parfois presque poétiques, en disant qu'il bah, faut d'abord. Euh, il voit d'abord un soleil qui éclaire euh, voilà. enfin, donc ça euh, libre à nous d'imaginer euh, quelque chose euh, en partant cette feuille blanche. c'est extrêmement compliqué est-ce que euh, est-ce qu'il faut partir de, de l'individu dans un milieu ou du milieu pour voir comment les individus s'y insèrent enfin bon est-ce qu'il faut un modèle biologique avec euh, le biotope et puis euh, les animaux qui vivent ou est-ce qu'il faut un modèle le plus anthropocentrique voilà. Je suis vraiment très embêté par, ça, par ça truc Un fonctionnement comment Un fonctionnement, vous voulez dire, au sens des institutions ou le fonctionnement au sens de, la société. De, la, de la vie de tous les jours Au sens de la société, comment est-ce que, entre Qu'est-ce euh, qui fait société Qu'est-ce qui fait société Comment est-ce qu'on s'organise pour pour bien vivre ensemble, et, euh, et du coup, comment est-ce qu'on fait un système dans lequel on est, chacun est capable de s'épanouir et de bien vivre ensemble Je pense que, euh, déjà, pour bien vivre ensemble, il faut... Euh, alors, j'ai utilisé un terme très générique, parler la même langue. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas vivre avec quelqu'un qui... Quand je dis parler la même langue, je ne veux pas dire le français, l'anglais, l'italien, l'arabe, l'espagnol. C'est au moins avoir un, un élément de, de langage commun. Évidemment, on peut traduire d'une langue à l'autre, donc ça, ce n'est pas le souci. Mais euh, il faut avoir euh, une, une volonté de, de, de dialoguer et d'aller les uns vers les autres. Donc, je pense qu'il faut un élément de la volonté d'une mise en commun. La conscience que... Euh, nous vivons en commun. Ça me semble être le premier élément. C'est-à-dire qu'on utilise souvent ce terme vivre ensemble. Je suis un peu gêné avec ce terme-là. Vous savez que c'est un, un terme qui a été inventé euh, par.. Euh, mais son nom évidemment m'échappe au moment où je <rire> il fallait de le dire, ancien ministre de l'Éducation nationale de d'Estaing. De, de à qui, euh, qui a été président de la région au Pays de la Loire, euh, vous voyez qui je veux dire Non. C'est pas, <rire> pas, pas grave, son nom m'échappe pourtant et je vais sur le bout de la langue, mais à qui Giscard d'Estaing avait commandé un rapport et qui avait intitulé son rapport Vivre ensemble. Oui. Voilà, et donc c'est devenu une, une terminologie une reprise de tous côtés. Mm. Euh, moi je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mm. Euh, voilà. Les animaux ils vivent ensemble aussi. Enfin, euh, et, bon. Alors justement c'est intéressant de voir comment s'organisent certains animaux pour vivre ensemble et j'ai découvert récemment les fonctionnements de, des termites qui euh, en fait sont un, un peu un, un fonctionnement où bah, quand une termite arrive, elle, veut, elle arrive sur un endroit, elle veut construire un truc donc elle, elle commence à construire et puis elle laisse une sorte de phéromone et une autre termite derrière arrive et puis euh, la phéromone lui indique, lui indique le projet etc. Et, euh, et se dit, non, en fait, moi, je ne veux pas participer à ça, donc il y a une autre thermique qui arrive, et là, ça lui plaît, donc elle co-construit par-dessus. Mm. Donc il y, y a des modèles d'organisation aussi chez les animaux qui peuvent être oui. inspirants, intéressants, Oui, les abeilles, ou les abeilles ou les, la des abeilles, <rire> ou les, ou les <rire> fourmis, ou, ou au contraire, les cigales, enfin, bref. Cela dit, les, les humains sont justement beaucoup plus des hommes de construction culturelle, des êtres de construction mm. culturelle que euh, fonctionnant sur les naturel. naturels. Mm. Donc, euh, c'est pour ça que je dis euh, qu'il faut parler une langue commune. Mmh. C'est au sens de la, la nécessité de la création d'une culture commune. Mmh. On n'est pas... Okay. <rire> ouais, c'est bien. je trouve le Ok. Où allô